Aujourd'hui le 27 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite de frappes d'artillerie sur la main-d'œuvre et l'équipement ennemi dans la zone de la colonie de Pechanoe, République populaire de Luhansk, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités de la 11e Brigade de Défense Territoriale dans la zone de la colonie de Torskoa de la République Populaire de Donetsk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à plus de 40 militaires ukrainiens, quatre véhicules de combat blindés et deux camionnettes. Dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations offensives réussies, des unités de la 79e Brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes ont été vaincues. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens. 3 véhicules de combat d'infanterie et 7 véhicules ont été détruits. Dans la direction sud de Donetsk, à la suite d'un engagement de tir complexe d'unités ennemies dans les zones des colonies de Prochistovka et Uspenovka de la République Populaire de Donetsk, plus de 70 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés et 2 camionnettes ont été détruits en un jour. Le poste de commandement de réserve de la 80e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes près de la ville de Kramatorsk de la République Populaire de Donetsk. Ainsi que 67 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 89 districts ont été touchés par des forces de missiles et artillerie. Au cours du combat de contre-batterie dans la zone de la colonie de Ntelovo, une position de tir a été ouverte et le système d'artillerie M777 de fabrication américaine, à partir duquel le bombardement des zones résidentielles de la ville de Donetsk, a été détruit avec le calcul. Un autre système d'artillerie m 777 a été détruit près du village de Préobrasenka dans la région de Zaporosy. Dans les zones des colonies de Novskoy de la République Populaire de Louansk et de Seversk de la République Populaire de Donetsk, un véhicule de combat du système de lance-roquettes multiples Uragan, ainsi que deux véhicules de combat du système de fusées à lancement multiples grades, ont été détruits. Dans les zones des colonies de Kranogorovka et de Prochistovka de la République Populaire de Donetsk, deux montures d'artillerie automotrice ukrainienne de s ont été détruites sur des positions de tir. Dans les districts de la ville de Kupiansk, région de Kharkiv, Velikaya novozelka République populaire de Donetsk, et Novogrigorovka, région de Kherson, quatre Imstab et deux obusides id vins ont été détruits. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu trois véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies d'Oljinka, de Guzelskoï de la République populaire de Donetsk. Ainsi que de Père dans la région de Zaporosi. En outre, deux missiles du système de lance-roquettes multiples huragans ont été interceptés près du village de Kostorizovo dans la région de Kherson. Ainsi que trois missiles anti-radar de fabrication américaine armes près de la ville de Dobaltsov en République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 352 avions, 192 hélicoptères, 2734 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7267 chars et autres véhicules blindés de combat, 947 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 3729 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 7779 unités de véhicules militaires spéciaux.